Maintenant qu'on a appris à se déplacer efficacement à l'intérieur de notre document en utilisant le clavier, on va voir comment on peut faire la même chose pour sélectionner du texte de manière toujours aussi efficace. Donc, c'est très simple. Tout ce qu'on a appris à la dernière leçon sur les déplacements à partir des flèches de la page suivante, page précédente ainsi que fin ou début nous permet de sélectionner en ajoutant une seule touche qui est la touche majuscule. Donc, si j'appuie sur majuscule et que je déplace mon curseur vers la droite, en utilisant seulement ma flèche, je vais sélectionner la lettre L, donc un caractère à la fois vers la droite. Je fais une sélection présentement d'un caractère à la fois. Si c'est pas assez rapide, j'ai besoin de sélectionner deux ou trois mots. On se souvient que la touche « Contrôle » va augmenter la sélection. Donc, je vais tout simplement appuyer sur « Ctrl, toujours en maintenant ma touche majuscule enfoncée. Et maintenant, à chaque fois que j'appuie sur ma flèche vers la droite, c'est un mot au complet. Que je sélectionne. Donc ça, ça va euh, accélérer grandement la façon que je vais sélectionner mon texte. Euh, juste une petite note pour vous mentionner que le point ici, qui est juste à la droite de mon euh, de mon curseur présentement, est considéré comme un mot en soi. Donc je sélectionne le point et ensuite je vais passer au mot suivant. Voilà comme ça. Euh, maintenant, si j'ai besoin d'être plus rapide, je veux sélectionner une ligne au complet. Tout ce que je vais avoir à faire, donc qu'est-ce que je ferais si je voulais aller à la fin de ma ligne, j'utiliserais ma touche « Fin ». Donc, en appuyant sur « Fin », mon curseur se déplace, il est maintenant complètement à droite. Et euh, donc, si je veux sélectionner une ligne complète, je vais tout simplement appuyer sur « Majuscule » et la touche « Fin ». Et je vais sélectionner ma ligne au complet. Ça fonctionne dans les deux directions, évidemment. Donc, si je me déplace vers la fin, si je suis à la fin de ma ligne et que j'ai besoin de séle sélectionner euh, la ligne derrière moi, je vais tout simplement appuyer sur « Début » en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et je vais sélectionner ma ligne au complet. On a aussi vu comment on peut se déplacer très facilement d'un paragraphe à l'autre, tout simplement en appuyant sur la touche « Contrôle » flèche vers le bas. Donc, contrôle, flèche vers le bas, je descends d'un paragraphe à la fois. Ou si j'ai besoin de remonter, bien, contrôle, flèche vers le haut. Et à ce moment-là, je me déplace d'un paragraphe à la fois. Donc, le même raisonnement tient pour la sélection. Si j'ajoute la touche majuscule et je maintiens ma touche contrôle enfoncée, là, je vais pouvoir sélectionner un paragraphe de texte à la fois. Si j'ai besoin de sélectionner le troisième paragraphe, par exemple, pour, me, pour désélectionner, soit dit en passant, j'ai seulement reculé d'un caractère et ça désélectionne mon, euh, mon paragraphe euh, qui était présentement sélectionné. Donc, si je veux aller sélectionner mon troisième paragraphe, j'appuie sur ma touche « Contrôle », flèche vers le bas deux fois, « Ctrl majuscule, flèche vers le bas et je viens de sélectionner mon paragraphe au complet. Donc, comme vous voyez, très facile, très rapide de pouvoir faire des sélections de texte de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive en apprenant quelques raccourcis clavier qui sont très faciles à mémoriser. Par contre, évidemment, si j'ai besoin de la souris, je peux toujours l'utiliser pour pouvoir sélectionner du texte. Donc si je veux choisir le mot, sélectionner le mot suspendis juste ici, j'ai juste à me placer au-dessus et double-cliquer, Word va sélectionner le mot au complet. Si je veux sélectionner un paragraphe, un triple-clic va me permettre de sélectionner le paragraphe au complet. Donc, encore une fois, je vais désélectionner juste ici en cliquant une seule fois. Double-clic sur le mot, sélectionne le mot. Je, si je désélectionne, triple-clic le paragraphe. Maintenant, j'attire votre attention sur une astuce qui est très, très, très intéressante dans Word. C'est d'utiliser la marge ici pour pouvoir sélectionner du texte. Donc, peu importe où je suis dans mon texte, si mon curseur est en haut, par exemple, et je veux choisir une ligne, j'ai seulement à cliquer vis-à-vis -vis cette ligne-là et Word va sélectionner la ligne au complet. Donc, je suis prêt à pouvoir la manipuler. Si je veux sélectionner un paragraphe, je peux double-cliquer et Word va sélectionner le paragraphe au complet. Et un triple-clic dans la marge, 1, 2, 3, va sélectionner mon document en entier, comme vous pouvez le constater ici. Dernière petite astuce, vous pouvez aussi utiliser le cliquer et glisser, c'est-à-dire que je clique avec mon bouton de gauche pour sélectionner une ligne, mais je tiens mon bouton de gauche, je vais glisser dans ma marge et si je veux sélectionner trois paragraphes, comme ça je me déplace jusqu'à la fin du troisième et lorsque je relâche mon bouton de gauche, ma sélection est faite, je suis prêt à manipuler mon texte.